C'est un petit enfant qui découvre le monde et euh, tout, tout mon projet s'articule autour de ça. C'est ce que j'appelais le, le travail de bébé. C'est cette extraordinaire activité exploratrice des tout petits enfants qui cherchent à comprendre comment ça marche. Et qui le font dans la répétition. Ils refont encore et encore les mêmes gestes. Ils provoquent les mêmes interactions avec le monde, avec les choses, avec nous. Et euh, voilà, j'ai une, une d'admiration, absolument de, de l'émerveillement face à cette activité exploratrice qui est tellement intelligente, tellement active chez les tout petits. Et chacun des Louis moufs, c'est une sorte d'arrêt sur image en fait, une sorte de zoom que je fais sur voilà, un de ces petits aspects. La façon dont un petit regarde le monde n'est pas encore structuré, organisé, articulée de la même manière que ce que nous pensons, c'est-à-dire raisonnablement. Le temps qui passe, comment s'organise l'espace, voilà dedans, dehors, tous les concepts que nous considérons comme évidents, quand on s'approche de la façon dont un petit vit le monde et le découvre, on se rend compte que c'est en fait quelque chose qui demande de sa part une activité exploratrice. J'ai une connivence avec cet âge de la vie pour laquelle je n'ai pas de mérite. Elle est, elle est simplement euh, naturelle pour moi. Et, voilà. et, et elle s'accompagne quand même, parce que je suis adulte, je ne suis pas un bébé. Elle s'accompagne d'un émerveillement qui est ce qui me porte dans mon travail. On fait des livres beaucoup plus avec l'enfant qu'on a en soi qu'avec les enfants qu'on a. Quand j'ai devant moi des, des, des assemblées de, de, de, de personnes qui travaillent dans le milieu d'accueil de la petite enfance, par exemple, je leur dis « je suis juste pareil que vous hein ». Ce sont des gens qui parlent bébé. Si on ne parle pas bébé, on ne peut pas s'occuper de bébé toute la journée. Avant d'accéder de, de, avant au langage, les bébés ont une lecture du monde et donc des livres qui, qui est extraordinairement riche, qui s'alimente à tout, je pense que les petits sont très attachés à la lecture du texte d'un livre. Et bien souvent, on, on, c'est la première chose sur laquelle on zappe, qui pense livre pour bébé, pour bébé va penser d'abord à l'image.